Salut à tous, c'est Nico de la chaîne YouTube French Grip Channel et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'utilise les produits Focusrite. Alors, ça fait 10 ans qu'elle est sur le marché, je vous parle bien sûr de la gamme Scarlett, j'utilise la 18 i20 et un Octopré. Pourquoi autant d'entrées bah, tout simplement parce que moi je fais de la batterie et que j'enregistre des albums ici, donc j'avais besoin de 16 entrées avec des pré-amplis. Sur la 18 i20 il y en a 8 d'office avec un octopré vous en avez 16 et sont tous de la même qualité, ils sont tous identiques et c'est absolument fantastique d'enregistrer avec des préamplis qui sont aussi bon marché et aussi efficaces. Franchement rien à dire sur la qualité du matériel. Alors ici c'est un vrai studio, c'est pas simplement l'antre de French Rip Channel, évidemment c'est un paradis pour les batteurs, il y a qu'à regarder autour de moi, vous verrez qu'il y a plein de kits vintage, il y a 3 kits Pearl, il y a un kit Tamard Star 2, il y a une vieille Tama Superstar, il y a plein de caisses claires partout, il y a plein de micros, bref il y a plein plein de choses, mais évidemment c'est pas juste un endroit pour jouer de la batterie, on y enregistre du chant, de la guitare, de la basse et tout. Et ce qu'il me fallait, moi, c'était une solution qui soit complète, facile à utiliser parce que j'ai plein de configurations différentes, des fois j'ai besoin d'aller en extérieur. Il fallait quelque chose qui rentre dans un petit rack de u pour pouvoir aller faire des sessions à l'extérieur, pour pouvoir aller filmer des, des lives. Mais il fallait aussi que la solution résidente au studio soit hyper performante et j'ai trouvé mon bonheur avec la gamme Scarlett, franchement, c'est hyper bien. Les préamps sont relativement neutres, il n'y a pas grand chose à faire pour avoir un son qui soit assez cool à mixer. Et puis si on a envie d'avoir un petit effet waouh d'entrée, il bah y a maintenant la possibilité d'activer la fonction R qui permet directement d'avoir quelque chose qui respire alors que souvent quand on enregistre des prises brutes bah c'est un petit peu étouffé, là pas du tout, on a déjà quelque chose qui sonne vraiment bien d'entrée. Alors, moi vraiment, je l'utilise au max de ses capacités. J'utilise vraiment toutes les entrées. J'utilise pas toutes les sorties parce que là il y en a aussi beaucoup. Mais j'utilise des sorties pour faire du monitoring pour les artistes. J'utilise les sorties pour faire du monitoring pour moi, pour mettre dans les enceintes, pour vraiment envoyer du son un petit peu partout. C'est quasiment aussi pratique que si j'avais une console. À ceci près que c'est beaucoup plus compact et que pour moins de 1000 euros, j'ai une solution qui est vraiment complète.